Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse ce soir à un secteur d'activité qui pendant un temps n'avait pas le sourire mais qui semble le retrouver avec tous les événements que nous avons en ce moment chez nous en Guadeloupe et singulièrement la route du Rhum mais pas que. Je parle, vous l'avez compris, des restaurateurs des îles de Guadeloupe, dont l'association professionnelle récemment créée va organiser les 6 et 7 décembre prochains le tout premier salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Pour en parler ce soir, nous recevons euh, Tania Guérin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil d'administration de cette association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Oui. Premier salon professionnel, on va y arriver, mais parlons d'abord de l'actualité euh, des restaurateurs très marqué très riche en ce moment on imagine avec la route du Rhum qui bat son plein chez nous. Tout à fait, tout oui. à fait. J'avoue que c'est une période, c'est une très belle période. On bénéficie énormément de cette route du Rhum. Ça fait, euh, ça fait deux ans qu'on en souffre, oui. qu'on qu a pris quand même... Oui, il y a eu des moments de plus de douloureux, c'est vrai. Voilà, mais oui. là, franchement, j'avoue que c'est une très belle période, une belle saison euh, qui s'annonce, en tout cas. Absolument. C'est vrai que l'événement lui-même, on le voit à, à, à drainer du monde, mais au-delà de l'événement, il y a toute cette saison touristique qui s'annonce sous, sous de beau jour. Exactement, c'est oui. vraiment le, un beau début pour la saison touristique parce que, comme vous le savez, c'est toujours le mois de, au mois de novembre que ça se passe et euh, ça marque vraiment euh, oui. une belle saison. Absolument. Alors, on y vient donc euh, à notre rendez-vous d'actualité. Ce sera le 6 et le 7 décembre prochain au WTC à Jarry. Oui. Ce salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe. On a on, le sentiment que les choses ont été très vite. De la crise Covid, on est passé à la création de l'association elle-même. Oui qui euh, lance euh, déjà sa première grosse opération, euh, un salon pour échanger, partager, coopérer, c'est ça Oui, c'est ça, et c'est preuve qu'on ne dort pas. Ouais. Alors, <rire> on a lancé cette association en 2020, justement, avec, euh, suite à la crise, et euh, on, on était, on va dire, c'était une période très difficile, très très difficile, et euh, la non oui. a décidé avec euh, ses collaborateurs sur Saint François de créer cette association euh, qui était vraiment nécessaire pour euh, un pour soutenir les euh, économiquement donc, déjà éco hein. économiquement oui, oui mais c'était sur surtout un soutien moral oui. parce qu'on en avait vraiment besoin on savait pas comment euh, comment s'y prendre à où donner de la tête on savait pas comment sortir de cette crise et euh, bon on a eu beaucoup de soutien de euh, du gouvernement de, de de la région Guadeloupe et euh, bon ainsi de suite je crois que on connaît bien l'histoire oui, bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a décidé de, monter ce, de créer ce salon justement pour montrer que ça va au-delà de ça. Parce qu'il oui. n'y a pas que les restaurateurs, il y a tous les métiers qui entourent la restauration. Oui, on a un chiffre à peu près. Euh, on sait qu'il y a environ quoi, 1500, 1500 restaurateurs. 1500 restaurateurs mais au-delà, il y a tous ceux qui pratiquent les métiers Tout euh, de, à fait, de bouche. Euh, tous les, tous ceux, on a les chefs à domicile, oui. là, on a même les roulottes. Oui. Donc, euh, c'est vraiment un salon pour. Euh, pour euh, les, les, toutes les personnes, on va dire, concernées par ces métiers, euh, et ça va du fournisseur. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme Justement, question. Va qui va-t-on retrouver sur place On va retrouver euh, les fournisseurs oui. traditionnels, on va retrouver euh, les acteurs économiques, on va retrouver des banques, il y, y aura Pôle emploi, il y aura mm -hmm. le lycée hôtelier, il y aura le CTIG, il y aura forcément la région, qui sont nos partenaires, on va retrouver euh, d'autres lignes aériennes comme euh, Corsair, oui. on retrouvera euh, Oui, c'est vraiment un pêcheurs. salon pour être professionnels, faire du B2B, avoir des conseils, avoir des Merci. Euh, pourquoi pas Exactement. des meilleurs tarifs aussi à ce ah moment-là ben, Si on peut <rire> négocier maintenant, forcément, on, on a déjà oui. négocié des oui, oui, meilleurs oui, tarifs, oui. on va dire. Oui. Donc ce sera vraiment un salon très intéressant. Ce n'est pas que pour les restaurateurs, mais pour tous ceux qui sont intéressés par ce métier-là. Oui, si demain, on a un porteur de projet qui a l'idée de créer euh, une activité dans la restauration ou ouais. dans les métiers de bouche, il, peut, ah. il, est, il est également intéressé par il ce est, salon. Il sera intéressé parce oui. qu'il y, y aura des interventions, on aura des conférences pendant toute cette période-là. Il y aura bon, en fait, C est, c est, il s'agit de deux jours. Donc on aura plusieurs intervenants euh, qui sont programmés, qui vont justement guider, euh, aider euh, les personnes qui seraient intéressées. Très bien. Et puis il y a également des temps forts à l'intérieur du salon. Vous parliez, vous parliez des, des conférences, on va y venir. Mais oui. Il y a également des concours, il y a également oui, un job là. dating. Ouais, y on y vient le, le job dating Job dating, job dating donc Pôle emploi sera présent. Ouais. Et on aura aussi le lycée hôtelier qui sera présent, ainsi que l'urmain et, et, euh, et le RSMA. Oui. qui, justement, pourront nous pr présenter des candidats parce qu'on sait tous qu'on a, on a du mal à recruter du personnel. Oui, vous êtes et donc dans le euh, secteur qui, cherche, euh, euh, qui de, cherche de la main d'œuvre en, oui. en permanence à de la main d'œuvre parce que pendant la période Covid, beaucoup euh, mm -hmm. de, de personnel ils ont choisi de, de, de faire autre chose, oui. de, de s'aventurer dans d'autres euh, métiers. Métier, voilà. oui. Oui. Et euh, donc, aujourd'hui, on a du mal à retrouver du personnel. Donc, ce sera justement l'occasion de faire, de faire des rencontres intéressantes. Donc, euh, on, compte, euh, on compte sur eux. Quoi. Oui, absolument. Donc, euh, un job dating, on l'a dit, on a parlé des, de, de deux concours également, des oui. concours ouverts à. Alors, alors à, euh, concours de barman, c'est oui, ça ouais. Oui, il y aura un concours de bartender oui. et il y aura aussi un concours de cuisine un concours de cuisine oui. donc euh, des chefs qui peuvent alors comment ça se passe pour les inscriptions il faut ben, euh, je crois bien. que vous avez tout un réseau euh, mis en place pour cela Tout à fait tout à fait il faut aller sur le site euh, vous pouvez nous rejoindre sur euh, le site de notre site euh, Facebook oui. donc l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe mm -hmm. et euh, vous, là vous allez trouver toutes les informations pour euh, pour euh, s'inscrire pour, pour participer au concours c'est ouvert euh, à tous ceux qui souhaitent euh, exprimer qui souhaitent. leur talent en tout donc, cas tout il y aura forcément une sélection Bien alors, sûr hein, oui, oui. Alors, ensuite, on a parlé de ces conférences parce que là aussi, entre professionnels, ce sera l'occasion d'échanger, d'avoir de, des, des, des retours d'expérience de oui. chacun, oui. mais aussi également des conseils pour développer son activité. Exactement. Oui. Exactement. Donc, on a un intervenant qui devrait arriver sur, je crois, je, je, le si je, le même. je crois que c'est le 6 même, le justement, oui, oui. qu'on aura un intervenant. Je, plus mm -hmm. de son Bernard Boudboul, ah, c'est bien ben ça. Voilà. Oui, Mais je me suis renseigné un peu <rire> sur votre deuxième ah ben Oui, Merci parce que oui. là, j'avoue avec la moindre amie qui est une sommité, qui est une référence Absolument. dans le développement des activités économiques des, des restaurants euh, et très connu dans l'Hexagone. Tout à fait, oui. tout à fait. Donc là, il y aura une belle conférence euh, qui va présider et euh, ce serait vraiment intéressant pour tout le monde, je crois. Alors, c'est un salon, c'est une première. Oui. Euh, on va dire que passé la crise Covid, euh, les aides qu'il a fallu euh, envoyer à destination des restaurateurs en difficulté, mmh. on arrive là dans la phase de développement de, de, de l'association et on imagine dans une phase euh, de plus grande adhésion également. Euh, quels sont les intérêts aujourd'hui pour un restaurateur d'être membre adhérent de cette association Alors j'avoue qu'au début tout le monde pensait qu'on était là juste pour euh, dépanner, oui. Donc, que l'association a été créée pour euh, dépanner, pour sortir euh, la tête de de, de, de, de tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, bon. On a tous encore, il reste encore bien plein, sûr, bien sûr. plein de problèmes, oui. mais là on est là pour soutenir l'activité, pour soutenir chacun, ch tous les membres. Euh, on est suivi par des avocats, par des experts comptables, par des conseillers, euh, par des professionnels, des formateurs et, et compagnie. Oui. Donc euh, là, nous, ce qu'on veut proposer justement, c'est ce soutien-là, et c'est sur la durée. Ce n'est oui. pas que pour. Oui, il, y a, il y a tout. En fait, crise. être adhérent de l'association, c'est bénéficier de tout un panel d'accompagnement d'accompagnement et bien sûr des avantages également on peut avoir des remises oui. on, a des, on a des tarifs exceptionnels avec, euh, pas des, mal fournisseurs, de avec oui. des fournisseurs avec oui. beaucoup de on a pas mal de partenaires donc euh, c'est euh, pas juste euh, payer une adhésion et euh, oui. attendre que quelque chose se fasse, il y aura des choses qui vont se passer. Un vrai travail, en tout cas le rendez-vous est pris les 6 et 7 décembre ce sera au WTC Jarry, premier salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe, euh, rendez-vous euh, qui va s'inscrire dans la durée oui. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous Tania Guérin d'avoir accepté cette invitation. On vous laisse avec la suite de nos programmes sur ETV. Bonne soirée à vous.